Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 5. Aujourd'hui, on va utiliser un tapis de sol et deux haltères. Je vous recommande de deux à dix livres maximum. Et on commence tout de suite notre préparation en regardant les exercices à réaliser aujourd'hui. En voici un extrait. N'oubliez pas votre verre d'eau et votre serviette, et c'est parti! Lève les talons et ouvre la poitrine avec le mouvement des bras. Parle avec les bras en haut et descends-les en même temps que tu fais une fente en avant. Assure-toi que ton genou dépasse jamais tes orteils. Fais un squat normal et effectue un mouvement comme si tu prenais un objet au sol et que tu le lançais vers le haut du côté opposé. Lasse un bras devant la poitrine et maintiens-le avec l'autre bras. Joins les mains ensemble, penche-toi en avant et lève les bras en gardant les genoux légèrement fléchis. Hors avec les bras en haut et en faisant ton kick, va toucher ton pied avec ta main opposée. Garde un bon rythme. Garde le corps droit, descends près du sol et garde la position 3 secondes sans toucher le sol avec le haut du corps. Expire lors de la montée. Garde les genoux légèrement fléchis, lève les haltères au-dessus de la tête et descends jusqu'à un angle de 90 degrés. Expire lors de la montée. Garde les genoux légèrement fléchis et avec une prise en pronation, descends un haltère derrière la tête jusqu'à 90 degrés et remonte. Garde toujours les coudes près de la tête, expire lors de la montée. Sur le côté, appuie-toi sur ton bras et sur tes pieds et garde le corps soulevé du sol. Reste en position 30 secondes. Couché sur le côté, lève la jambe qui est près du sol. L'effort se fait au niveau de l'intérieur de la cuisse. Ange-toi à près de 90 degrés, garde les bras droits avec une prise marteau et soulève jusqu'à l'horizontale sans plier les coudes. Expire lors de la montée. Pliez légèrement les genoux et va chercher une pleine amplitude de mouvement. On lève avec une prise en supination et on descend avec une prise en pronation. Expire lors de la montée.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 Couché sur le ventre, saisis l'extérieur de ta cheville avec le bras du même côté et lève la poitrine et lève la jambe. À chaque respiration, soulève de plus en plus. Place ta main sur l'épaule et utilise l'autre main pour pousser doucement sur le coude vers l'arrière, garde la position. Allonge les jambes en gardant les genoux légèrement fléchis et amène la poitrine vers la cuisse en gardant le dos droit. La flexion se fait au niveau des hanches. Place les mains à plat au sol. La flexion doit se faire au niveau des hanches. Plie les genoux si nécessaire.